Bonjour, je suis Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, ton professeur d'harmonica. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas réussir à jouer ton premier morceau en moins de 7 jours, même si tu n'as jamais fait de musique et que tu n'as pas encore acheté ton instrument. Tout d'abord, brisons un faux mythe. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, il n'est pas nécessaire d'apprendre le solfège avant de jouer de la musique. Pour y parvenir, tu vas procéder autrement, ce qui va te faire gagner un temps considérable. Peut-être as-tu déjà essayé de jouer un morceau de musique grâce à une méthode du commerce, et as-tu remarqué, comme la plupart des apprentis musiciens, que ça va dix fois trop vite Peut-être as-tu trouvé sur YouTube des vidéos pédagogiques, mais cela ne constitue en rien une méthode structurée pour être suivie pas à pas, qui te fait franchir les marches une à une vers le succès. Quand j'ai démarré l'apprentissage de l'harmonica, j'étais déjà musicien amateur. Je jouais de la flûte à bec et du piano. J'ai cru naïvement que je pourrais m'en sortir tout seul. Après des années de tâtonnement, le nez dans les méthodes, livres de poche et cassettes audio, j'ai décidé de franchir le pas, de prendre des cours particuliers. Au bout de quelques minutes seulement, je progressais déjà. Depuis 15 ans maintenant, je permets à mes élèves de se faire rapidement plaisir à l'harmonica même si, avant de commencer les cours, ils n'avaient jamais fait de musique de leur vie, n'avaient pas le sens du rythme, encore moins l’oreille musicale. Est-ce ton cas Comment expliquer que tu puisses partir du zéro absolu, ne rien connaître à la musique, ne pas avoir encore d'instrument et réussir pourtant à jouer ton premier morceau en moins de 7 jours Le secret réside dans la méthode diato Jazz que j'ai mise au point et que je t'offre. Oui, tu as bien entendu, tu vas pouvoir partir du bon pied et faire tes premiers pas grâce à ton kit de démarrage. Dès ton inscription, je t'invite à regarder des vidéos de cours offerts qui font le lien avec les livrets téléchargeables de ton kit de démarrage. Tu vas découvrir une méthode facile à suivre en cette étape. Tu vas lire des témoignages des autres élèves qui ont suivi la même méthode. Tu vas choisir le meilleur modèle d'harmonica. Tu vas adopter la meilleure embouchure. Tu vas apprendre à respirer à travers l'instrument. Tu vas t'amuser à imiter les trains à vapeur. Tu vas apprendre le wawa, un effet très sympa à l'harmonica. Tu vas jouer tes premières mélodies et ton premier morceau en moins de 7 jours. Télécharge tout de suite ton kit de démarrage. On se retrouve dans quelques secondes dans une autre vidéo.